Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Alter Alter Alter Alter Alter le boussole, c'est une idée qui est venue en, en fin d'année 2011, qui émane en fait de notre député maire de Boulogne, M. Frédéric Cuillet, qui ensuite a été ministre des Transports et de la Mer, et qui avait souhaité voir apparaître une monnaie complémentaire sur le territoire de Boulogne, de façon à privilégier des échanges locaux et peut-être du mieux consommé. Donc ça c'était le point de départ, donc ça c'était à peu près en novembre-décembre 2011. Pendant une grosse année, voire un peu plus, presque 18 mois, on a travaillé un peu sur l'ingénierie de, de ce projet. Euh, quelque chose de très long, puisque euh, le temps de penser le dispositif, le temps de voir les objectifs à atteindre, le temps de, le temps de mettre tout en place, voilà, ça nous a pris à peu près 18 mois. On a réuni des prestataires, des citoyens, des représentants de la communauté d'agglomération de Colonel, la ville, le crédit Municipal, tout un ensemble d'acteurs qui sont finalement les parties prenantes du développement économique du territoire. On s'est dit ensemble comment on peut, à partir d'un outil de monnaie locale, recréer de nouvelles règles, de nouvelles bases, de nouvelles manières d'échanger pour contribuer au développement de notre territoire et que demain, le de commerce d'opportunité soit toujours présent et ça grâce à l'effort des citoyens. On a posé plusieurs constats, le premier c'était de dire que euh, le commerce de proximité, même de très bonne qualité, n'est pas toujours visible. Le problème de visibilité euh, des commerces de proximité et du savoir-faire local. Le deuxième, c'est que les, les citoyens ont aussi cette notion de, de facilité, c'est-à-dire plus on facilite euh, la consommation, plus le consommateur est satisfait. Donc comment on fait euh, alors qu'on a cette notion de sur un territoire quand on parle de la main de proximité, pour qu'on facilite tout de même euh, le, le rôle du consommateur. Et il y a aussi quelque part euh, ce détachement de la part du citoyen entre son rôle de consommateur et son rôle de citoyen. C'est deux choses totalement différentes pour eux. Donc, nous l'idée ça a été de refaire un, un projet cohérent autour de la manière de consommer. On a essayé de retravailler autour du pouvoir d'agir. Finalement on vote pas une fois tous les 5 ans, mais on vote trois fois par semaine, hein, parce qu'on consomme trois fois par semaine. L'idée c'est de dire plus le citoyen utilise euh, son argent comme un pouvoir de vote, plus ça va contribuer au développement de l'autorité. Le citoyen euh, vient au crédit municipal, va payer une adhésion, qui est de 3 euros par an, et ensuite va, dès, ce, dès cette première adhésion, avoir la possibilité de nantir, c'est-à-dire de déposer des euros contre de la monnaie locale. On va lui remettre à ce moment-là un carnet. De fidélité et l'équivalent de ces euros posés en boussole. Si on donne 20 euros, il aura 21 soldes c'est toujours une augmentation de 5% de point On va lui expliquer comment ça fonctionne et on va lui remettre une liste des prestataires. Coup, il va pouvoir choisir les prestataires entre lesquels il va dépenser ces boussole. Et dès qu'il aura dans un magasin. Euh il choisit un individu. Si ça coûte 12 euros par exemple, il a la possibilité de donner 12 boussoles. Il a la possibilité de donner euh, 6 boussoles et 6 euros, ou 5 boussoles euh, et 7 euros sans aucun problème particulier. À partir du moment où il a dépassé ce stade de dentissement, d'échange entre l'euro euh, et le boussole, ils ont la même valeur, la même euh, utilisation que le circuit euro classique. La seule différence, c'est que ces boussoles sont utilisables uniquement dans les commerces qui sont animés de Il va pouvoir les consommer dans différents commerces, autour de différentes filières l'alimentation, les commerces de proximité, loisirs et cultures et transports. Donc c'était pour nous définir ce euh, qui était prioritaire dans la vie de tous les jours et qui permettent aujourd'hui aux consommateurs, au quotidien, euh, de consommer mais de manière responsable. Le démarrage boussole, il a été, euh, il a été assez rapide. Quand on a démarré en juin 2013, on ne s'est pas, pas cassé la tête. On a pris une tonnelle, on s'est installé dans le milieu du, de Boulogne et puis on a arrêté les gens. Et on leur a expliqué ce que c'était. Et je peux vous assurer que quand on leur explique, bah ils viennent. Ils viennent parce qu'il y a un intérêt local, parce qu'il y a un intérêt de mieux consommer. Il y a, y a tout un tas de choses derrière cette monnaie qui, qui défendent des valeurs qui souvent leur sont vraiment très chères. Euh, c'est compliqué et c'est chronophage, c'est d'aller chercher les gens un par un. Donc on a ensuite tenté des expériences en disant ben, « on vous attend à tel endroit, venez ». Non, il faut aller vers eux. Quoi. Franchement, il faut aller vers eux. Et la meilleure source de communication sur Boussole, c'est les solistes. Le soliste, l'effet boule de neige, le prestataire qui va convaincre ses clients de rentrer dans le, dans le réseau. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, l'objectif avoué au départ de Boussole, et on l'a toujours en tête et on le veut, on veut vraiment, euh, on veut vraiment euh, euh, aboutir ce projet, c'est euh, de, de pouvoir capter ce qu'on appelle nous les petits porte-monnaies, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de gros revenus. Donc comment on a fait ben, Dans notre panoplie de prestataires, dans nos offres en, en matière de prestataires, on a intégré un certain nombre d'épiceries sociales, de auto-école aussi associative, un garage associatif, Donc, de façon à pouvoir ouvrir, pas simplement à des gens qui sont convaincus, parce que c'est facile de convaincre des gens qui sont convaincus. Alors ceux il n'y a aucun souci, du départ ils nous ont accompagnés, ils sont toujours là, et il n'y a aucun souci. Par contre, c'est d'aller capter d'autres populations. Tout dépend de quel impact on parle. Si on est dans l'idée de dire, est-ce que ça a contribué à un développement économique fort, du terme de avec un réseau de, 200 de 80 prestataires et 200 citoyens, c'est très difficile à évaluer. Par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur une autre manière de regarder le développement local d'un territoire, euh, avec d'autres indicateurs de richesse. Nous, ce qu'on essaye par exemple, de, de montrer, c'est que la monnaie locale a aussi un but éducatif, un but pédagogique. Euh, et et c'est à la fois un outil de développement économique, mais aussi un outil qui se base sur le citoyen. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui en centre. Fait. Donc si on veut que ça fonctionne, il faut avant tout mettre les moyens pédagogiques et éducatifs autour du citoyen. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de citoyens. Il faudrait l'évaluer. Il y a beaucoup de citoyens qui sont entrés dans le boussole avec une consommation classique, j'ai envie de dire, et qui ont aujourd'hui réussi, grâce à l'accompagnement au boussole et aux éléments qui sont proposés, ils ont réussi à changer leur méthode, leur mode de consommation et sont devenus consommateurs. Pour qu'une monnaie soit efficace, il faut qu'elle circule. Donc on a aussi essayé d'affléchir à un système de fonte, ce qu'on appelle de la fonte, c'est-à-dire que euh, le boussole est valable, euh, je veux dire, euh, il est tout le temps valable, sauf qu'il y a des périodes de validité plus fortes. C'est-à-dire que si on l'utilise dans les deux mois, effectivement, on va se retrouver avec un boussole qui a une valeur de 1 euro, mais qui en plus va rapporter quelques points supplémentaires. Si on l'utilise dans les six mois, il vaudra toujours 1 euro, mais il rapportera plus de points supplémentaires. Et si on, on veut l'utiliser au bout de 6 mois, il faut venir le réactiver. Parce qu'en fait, c'est ce système de fonte qu'on a voulu mettre en place pour inciter les gens à ne pas garder les boussoles dans leur poche. La masse monétaire française, même européenne maintenant, 97% ne circule pas, c'est simplement de la spéculation et c'est de l'argent qu'on verra jamais. La, la, la circulation réelle, c'est 3% de la monnaie. Donc nous, l'idée, c'était de se dire plus on circulera vite, plus on créera des échanges et plus on relancera, je veux dire, quelque part un peu aussi euh, la consommation. Un énorme volet aussi qu'on qu souhaite mettre en place, parce que quelque part euh, c'est aussi la, la vocation de cette monnaie, euh, c'est de recréer du lien social. Quoi. La volonté, elle est là, euh, clairement, euh, puisque euh, on, on est face, on est dans une société actuelle où euh, les gens vont aller sur Internet, vont faire leurs courses au d'arrêt du coin, euh, vont ouvrir leur coffre, on va leur mettre leur, euh, leur courses dans leur coffre, vont fermer le coffre, et qu'est-ce qu'il y a eu comme échange Il n'y en a eu aucun. La monnaie, et notamment la monnaie papier, je veux dire, il y a un échange. Il y a quelqu'un qui paye, il y a quelqu'un qui va rendre de la monnaie. Le, le rendu de monnaie, c'est encore un autre débat, mais... Euh, il va rendre de la monnaie, il peut y avoir un échange, il peut y avoir aussi un, un, un échange au niveau de de la façon dont utiliser les boussoles et c'est quand même un, un, un gros volet qu'on est en train d'essayer de travailler et aussi d'inculquer au travers peut-être des les, les plus jeunes euh, moi je l'ai fait à la demande d'un élu local boulonnais euh, les, leur, inculter, leur inculquer une autre forme d'économie leur expliquer ce que c'est qu'une ce qu monnaie locale, à quoi ça sert et non pas simplement la spéculation et ça je l'ai fait je c'était des classes de première et terminale dans un, dans un lycée sur Boulogne. Voilà, je, je suis arrivé en leur disant, bah, tout ce que votre prof d'économie vous a expliqué, vous oubliez, moi je vais vous dire autre chose. Et, euh, et voilà, c'est d'essayer voilà, la pédagogie, peut-être un peu de gestion budgétaire, budgétaire, et puis voilà essayer de travailler sur quelque chose d'autre. Et, et c'est ça en fait, la, pour moi, la monnaie citoyenne. Et puis après, que le citoyen, comme je disais avant, s'en empare pour lui donner les orientations qu'il envie. C'est ça qui est le fondamental de cette monnaie.